Bien, écoutez, euh, bonjour à toutes et à nous, à tous. C'est un privilège et, et un honneur d'être euh, à vos côtés pour ouvrir euh, la première donc, édition de la conférence Open Education Global donc, francophone. Donc, je salue la, la, la présence du, du président du, du président euh, d'Open Education Global. Je salue également la, pré la présence de la présidente de l'Université de Nantes, et puis, donc, euh, de, monsieur le directeur des Bibliothèques sans frontières, merci pour votre présence. Euh, C'est très important. Donc Je salue également les 54 euh, intervenants et alors, les centaines, hein, puisque nous sommes déjà très nombreux ce matin, les centaines de participants donc, francophones euh, qui, sont, qui sont venus ou qui viendront euh, dans les prochaines sessions se connecter euh, durant euh, ces deux jours et donc qui, qui représentent. Les cinq continents, donc c'est aussi le charme de ces outils, de ces outils de partage hein, dans cette crise mondiale. C'est quelque part aussi une forme d'accélérateur de, de, de ces transitions, hein, de ces, euh, de ces, euh, oui, c'est ça, parce qu'en fait, on, on est contraint maintenant donc, de s'adapter à ces outils. Alors, l'Université d'Ile, puisque j'en ai la chance d'être le président, euh, c'est une université qui est évidemment au, dans le au nord de la France, pour ceux qui ne connaissent pas bien notre, notre pays, qui est au cœur de l'Europe du Nord. Une université qui compte, enfin, qui, a, qui, qui approche les 80 000 étudiants, donc c'est une, une grosse université avec à peu près 10 000 étudiants internationaux, donc il faut, il faut le souligner, c'est important, à peu près 7 500 personnels. Et donc cette université, vous le comprenez bien, qui porte un certain nombre d'excellences, mais qui est aussi une université inclusive. Et je crois que tout ça est conforme aussi aux valeurs que... Que vous portez donc euh, euh, moi je suis très attaché à ce que vous faites hein. c'est vraiment ça s'inscrit complètement euh, l'activité de, la, de votre organisation s'inscrit complètement dans nos valeurs et nos principes donc euh, c'est un soutien sans faille pour nous euh, nous sommes aussi très engagés dans la stratégie française pour la science ouverte d'ailleurs euh, symboliquement la ministre notre ministre frédéric vidal était venu euh, inauguré, donc, euh, le, moi, je crois que c'était en juillet 2018, si ma mémoire est bonne, et donc notre, notre cité est très dynamique dans, dans, cette, euh, dans cette stratégie. Euh, je me réjouis aussi que la direction de l'innovation pédagogique soit initiative donc, de cette première édition. Je, je, je les en remercie chaleureusement. Cette initiative qui est portée par Perrine de Coet-Logo, qui, qui, qui est ici présente et qui prendra la parole, qui est membre de votre board, donc, euh, et donc je, la, je, la, je la remercie également donc, de l'Association mondiale pour l'accès à l'éducation grâce à Internet. Alors nous sommes évidemment euh, tout particulièrement honorés de la présence euh, du président qui va s'adresser à vous euh, et prendre la parole euh, après moi, et puis euh, euh, la vision d'éducation ouverte par ma collègue euh, donc euh, Karine, hein, et puis donc Jérémy euh, Lachal qui... Euh, continuera pour par, par, on permettra donc d'envisager l'open éducation dans une dimension allant au-delà, j'ai dire des universités au plus près des personnes qui ont des les plus grandes difficultés à avoir accès aux ressources pédagogiques. Et enfin, je pense que Perrine nous présentera le programme de de ces deux journées si mes informations sont bonnes. Voilà. Je souhaite avec toute mon équipe évidemment donc que cet événement lance officiellement donc des pistes de réflexion hein, vers un un renforcement de la culture numérique et juridique des enseignants-chercheurs et des étudiants vers un monde mieux compris et, j'espère, plus ouvert. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles journées et euh, je vous prie d'excuser mon départ au plus tard à 10h30 parce que je suis retenu par une autre réunion. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je donne la parole à un autre Président, celui-ci de Open Education Global, Willem van Valkenburg, qui va s'adresser à nous en anglais et j'essaie de, de traduire au fur et à mesure. Je vais demander de parler lentement parce que je sais qu'on est dans un événement francophone, mais je me réjouis de montrer les connexions avec, avec bah, les Pays-Bas en l'occurrence, puisque Willem van Valkenburg travaille à, à la TU de Delft et, et on peut être francophone et euh, très bien parler anglais. Merci. Thank you, uh, Perrine. Uh, yeah, unfortunately uh, for you, I, I will speak in English. Uh, my French is limited to my holiday times in France. Uh, so, first of all, I would like to thank uh, Perrine for organizing this. I think it's uh, uh, she did a, a marvelous job in in organizing uh, this conference, and uh, it's uh, As pre-conference for the Open Education Global Conference that's happening uh, next week, um, and now I'm gonna find my presentation. I think it is this one. Uh, it's always the. I'm getting all kinds of messages. Damn, security issue. Uh, Breen, I have an a problem. Um, yes. I have a problem. Uh, <laughs> <laughs> uh, of course, uh, my uh, the, uh, I need to restart my uh, my session, or I can do it without slides. Um, so I will do it without uh, slides, and will guide you through it. And and Breen will share the slides with you. Um, so um, send me the slides if you like. Yeah, I, I will. Uh, I, I will do that afterwards okay um so um i'm uh, president of the of the board of the open education uh, global uh open education global is is an uh a, a global non-profit organization uh mem a member a member-based uh, network uh with uh, worldwide we have currently more than 200 members uh, mostly it's universities colleges uh, high schools uh, all around the world And we're all focused on supporting development and the use of open education around the world. Um, our vision is, is a world where everyone, everywhere, has access to high quality education and training they desire, where education is seen as an essential, shared and collaborative social good. And I think that's really important. And, and that's why we started this consortium. Uh, it was uh, originally uh, founded by MIT in, in the US. And, and now it's acting as an independent organization and, and really global. So um, we have on our boards members from, I think at least 10 countries, um, but also our staff is distributed over the world. So uh, our, our executive director is in Vancouver, uh, but we also have staff members in, in, in South Africa, in uh, Mexico, in um, uh, uh let me see uh other countries uh, uh and, and a couple of other countries and i forget them now so really a distributed uh, worldwide uh organization and um what we focus on is uh, first is community building and i think uh what we're uh, having here is, is a great example and i hope that this will really build the community especially in in the uh, french world Uh, around open education, and uh, we're doing that uh, with uh, all kinds of events like this one. But also next week we have the Open Education Global uh, Conference uh, that was supposed to happen in Taiwan this year. Uh, every year it's in a different uh, on a different continent. Uh, now this year is the first time we're organizing it fully online, and because of the pandemic, of course. But I think it's also uh, actually it's very good for us um, because it's uh, addressing uh, the, the global, much better the global audience, and it, it, it removes the barrier of travel. Uh, so we, have, uh, we are seeing a record number of enrollments in our conference. Um, we also um, are, are uh, involved in new projects and, and, and trying to step up as leaderships in open education. Uh, so, one of the things we've been heavily involved in is the, the UNESCO uh, recommendation on OER, for example. I will come back to that later on, um, and, and that's, uh, I think, an important activity. Uh, and that also leads to the advocacy and awareness we're doing. Uh, so, advocacy is uh, to governments, um, to different organizations, uh, to the European Commission, Um, and we've been very active in in helping them uh, changing their uh, view on things and and promoting open education and making that more the default and Of course, we are curating and communicating and showcasing uh, best practices, good examples of open education around the world and you'll find that on our website and the last thing we do is is facilitating and matchmaking. So, we often get requests for our, "Hey, I'm interested in doing a project." Uh, there's a project funder who uh, wants to do something, and we try to match those and bring those together. So, really, um, that's uh, what, well, uh, yeah, are the, the main activities of uh, um, of our uh, consortium um, and and our staff. Uh, if you look at at uh, the, the thing, uh, if you look at a global perspective, then. We have like three main things global, it's really the global activities we do, like the conference, Open Education Week, the Open Education Awards for Excellence. Then uh, the second thing we are now more focusing on is regional notes. Uh, so we actually recently, uh, last year, started an, an, an, a note for uh, Latin America. Uh, because we see uh, the, the the issues and the, the the barriers they have are a little bit different than the global ones. Uh, so if we bring those people together uh, that are all speaking Spanish uh, in in uh, in the Latin uh, Latin uh, world and really uh, um, yeah help them to move forward. And I think uh, this could be also a note. And I hope that. Uh, with this initiative of Perrine, uh, that it might uh, lead to an, a note. And I'm uh, really, uh, uh, yeah, uh, um, I, I really like to see that Is uh, I think I got the numbers from Perrine that half of it is from France, but half of the participants are from other countries. And I think that uh, it's really interesting to see. Another interesting note uh, uh, that's very active is the CCOER. It's around the community colleges in the US. Um, they're very active uh, around uh, open education in the US, and especially focus on accessibility of, of an, an affordable uh, education. So uh, one, one thing that's... Uh, the, the very uh, successful is is the Z degrees, the zero cost degrees. So uh, uh, limiting the cost of students uh, that they have to pay for their their books, and um, uh, so that uh, it, it it's really affordable. And then especially the community colleges is they attract the the, the people from uh, the less rich areas of the US, and are a really important driver for uh, for. Uh, learners to, to, to, to, uh, to move up in the world and to get a, be a better career path. And then um, the last uh, point here is, is around special projects. Um, so uh, one example is the, the Open Education for a Better World uh, project we're running, a uh, really interesting project where uh, we're connecting um, experts in the field of Open Education with new persons who are interested in doing something and really helping them Uh, to move forward and really making that connection uh, within their country, and the other thing is around the UNESCO uh, OER recommendation. Uh, so we formed a coalition of uh, different organizations to to really support uh, the the implementation uh, of this uh, UNESCO uh, OER recommendation. Um, so that was a little bit an overview about uh, what Open Education Global is doing, um, but we're not alone. It's, it's a big world and what I always say um, is that uh, open education is, is part of, of, of a kind of tree of openness and um, other uh, parts of, of openness uh, which I look at is around open science, uh, to open up academic research, uh, not only the publications but also really the process of, of, uh, of uh, research. But also open glam, uh, galler, uh, galleries, libraries, archives and museums, uh, really focused on sharing their cultural heritage. And I think especially in this time when a lot of them are closed, uh, that's a great way that they can continue to interact with their audience, uh, can have interesting uh, concepts. Uh, one of the front runners uh, in this field is uh, the Rijksmuseum in Amsterdam. Uh, that uh, have made high-quality pictures of all uh, their, uh, their paintings and uh, published them at an open license on their website. And actually, there are already different or, uh, companies that are, are making really interesting things uh, with those pictures, from uh, dresses uh, with, uh, with a picture of Vermeer uh, or Rembrandt uh, on it uh, to uh, all kinds of other initiatives. It's really great to see. Uh, uh, and then the last thing is i think is really important is open data and and that's uh, from a university's perspective but also for governments um governments have a lot of data and that would be really interesting if that would be much better accessible uh, so that uh, uh, the, the citizens have access to it and can look at it but also researchers can use that and and uh, i think those movement is is Is really interesting and it's a bigger movement or even i would say a cultural change uh, to open up our doors and windows to the community community and to each other and and i think um as a, as a public university it's it's your it's almost your moral obligation to share your your knowledge with uh with the society uh so it's it's it's actually very logical to do it um If I look at my own university, um, uh, we have a uh, open, uh, openness is, is one of the core uh, features in our strategic uh, framework of our university, and uh, part of that is, is also our whole program around open science. So we are focusing on open access, on open publishing, on uh, fair data, open software, and open education, and um, Important part of the there is is the reward and recognition for our researchers and teachers, and uh, uh, of course the skills. So you need to train people how to use it, how to do this. Um, so uh, it's not uh, you're making that change is is is it's not going to happen by itself. You really have to invest in that as a university to, to making that cultural change. Um, but I also see that in the European level, that uh, more and more focus is on openness and open education, open research. And, and you see that also in the in their calls. Um, then, uh, going, um, well, why do we do this open education? I think an important driver for me, at least, is, is also around the UN Sustainable Development Goals. Uh, goal number four is is quality education. Ensure inclusive and equitable uh, quality education and promote lifelong learning opportunities for all. And I think open education can be a major factor in uh, in in this in to reaching this goal. Uh, one of those goals, you uh, know, in in the sustainable development goals, but also for the other goals uh, like around, um, uh, for example. Uh, Uh, energy, uh, the energy transition. Uh, a lot of people need to know about it, and you need to inform them. And that's where open education can actually help them uh, to to get informed, to, to inform uh, inform them about uh, what what works, what doesn't work. Uh, so I think there are great opportunities uh, for open education regarding the, the the sustainable development goals. And then. Um, I already said something about it, is the um, recommendation on Open Educational Resources for UNESCO. Uh, the, this uh, recommendation uh, has been uh, adopted by the 195 UNESCO members in November 2019. And uh, that's a really big step for us around Open Education um the the um, uh, first of all um, the UNESCO doesn't have that many uh recommendations so it's really that uh, open education is is one of uh, the recommendation is, is is for us a recognition of our work. Uh, but I think it's also a, a really step forward because it means that all member in uh, countries um, have to report on what we're doing on open education. Uh, so the, um, and uh, to help them, uh, we of course uh, uh, a different organization uh, started a coalition to to uh, to support them. Um, the objectives of of uh, the recommendation are uh, first of all building capacity of stakeholders to create access, reuse, adopt and redistribute OER. The second one is developing supportive policies. Um, I think uh, often you see that the uh, policy of a country or uh, universities are all focused on protecting your IP, and uh, a lot of times they're thinking that openness gives away their IP, uh, and actually it doesn't. It, the IP is still yours, but you share it and you make it easier for others to use it and reuse it. Um, the third, third objective is encouraging inclusive and equitable quality OER. So uh, I think that's a uh, really an important uh, factor currently uh, around inclusiveness. Um, wh what I saw is uh, when we all moved online with our courses um, because of the pandemic. Um, we didn't address all the all the inclusiveness aspects that involved open education because we were already happy that it was we moved it online and and uh, now i see that that's people because we are in it for a little longer now we're going to address uh, really uh, hey uh, are we inclusive uh, can all students participate in this even if they have less bandwidth if they uh, don't have the the, the latest laptop Uh, all things like that that need to be addressed, and you have to think about how to organize that, so that every student can pass your course and uh, do your program. Um, and the fourth one is is is uh, nurturing the creation of sustainable the models for OER. Um, uh, open education uh, it's it's free um, uh, for the user, uh, but there are costs involved in making that. And uh, we have to address that and and and uh, look at how you can uh, organize it in such a way that it is sustainable in the long run. Often, you see that there's a project that creates content, and then after the project is done, no one is looking after the content and and uh, making uh, sustaining it, uh, updating it, and, and that's an important. How to organize and facilitate that? An um, um, important, I think, factor there is is really using the community um and and we'll see more of that and the last one uh, the last objective is facilitating international cooperation and i think that's also i think this uh, this conference is a great example there um what we're doing is is really uh try not to reinvent the wheel in every country but really uh share the best practices and what works um uh, share our policies and, and and and and projects and examples and reuse that don't be afraid to share and don't be afraid to reuse something don't reinvent it yourself it's uh yeah spend your energy on, on that uh, that cultural change uh, that you have to make that's that's uh that, that, that that's all your attention should go to that and not on the documents or things like that um so um and to help you with that we've, we've formed an oer dynamic coalition Uh, that's really established to support the implementation of this uh, OER recommendation. It's composed of experts from the member states uh, and the different other or, uh, special institutes, civil society and private sector, and uh, OA Global is one of the uh, organizations part of that, but also, for example, Creative Commons as an organization. Um, so, this was in, in a really short, a little bit about open education. And, uh today you will hear much more about open education all day program and and I hope it inspires you and that it, uh, it that, that it, uh, it it shows the, the, the view of where you're working to that, it, that that you can imagine hey what does your university look like in, in five years uh, 10 years and uh, really what what is it that you want to change? And then, if you have that image where you want to go, uh, where you want to be in five to ten years, then look at what are you going to do tomorrow, so or Monday. What what is the next step that you are going to take to to make this happen, to make open education the default for our university? And I think uh, I I hope and I am certain that the sessions today and tomorrow will inspire you, will help you to. To get that picture and and to uh, to move forward. Um, so um, that's what you can do. Of course, if you're interested, as uh, from your university, you can become a member of OA Global, uh, join a regional network, connect on uh, uh, on our website and get involved in all the different open education initiatives uh, we are involved in. Um, I wish you a very good day. And uh good luck and um, I hope uh, we'll see each other in another opportunity uh, maybe next year at a conference uh, and uh, <laughs> and uh, um, yeah, uh, we hope to continue the conversation and then hopefully in person because uh, I, I do like to see p people in person. So thank you very much. Thank you very much, uh, Willem. And yes, uh, this will be in, fr in France, actually, not. Nantes. And this is the perfect link to, to Karine Bernot, <laughs> who is uh, the president of the University of Nantes. Donc, pour tous, j'ai traduit un peu euh, rapidement les propos de Willem dans le chat hein, pour donner quelques pistes, quelques idées. Merci à Cécile Tech qui nous a donné la recommandation de l'UNESCO. C'est extrêmement rare que l'UNESCO adopte une recommandation. Ça a été le cas pour les ressources éducatives libres. Euh, voilà, donc je, je donne la parole à, à Karine Bernaud, présidente de l'Université de Nantes, euh, qui va vous expliquer pourquoi, pourquoi j'ai particulièrement pensé à elle pour nous introduire à, à cette thématique. Merci, Merci beaucoup, Vélène. Merci beaucoup, Perrine. Bonjour à tous. Je dire d'abord le, le grand plaisir que, que j'ai d'être avec vous pour parler de ce très beau sujet. Vous dire aussi, peut-être un peu égoïstement, que ça fait du bien euh, par les temps qui courent aussi, de prendre un peu de temps pour parler de sujets aussi positifs et aussi stimulants, parce que c'est vrai que, que malheureusement, on n'en a pas forcément toujours l'occasion. Je voudrais, et aussi euh, avant tout, euh, effectivement, remercier euh, Perrine de couette de m'avoir donc euh, à, à participer à cette, euh, à cette conférence. Vous dire aussi que j'en suis navrée, mais je devrais vous quitter toutefois vers 11h, malheureusement, parce qu'il y a il y a d'autres obligations qui, qui m'attendent. Euh, ce que nous nous sommes dit avec Périne, c'est que finalement, ce matin, je vais peut-être vous, vous, vous dire, vous raconter euh, pourquoi et comment je me suis intéressée à, à, à ce sujet, euh, comment je le porte aussi euh, désormais sur un plan politique, puisqu'effectivement, euh, je suis euh, euh, présidente de, de l'Université de Nantes, alors depuis peu de temps, hein, depuis le 1er juillet, euh, seulement dans un contexte qui n'est pas le plus simple qu'on qu ait connu, euh, mais qui, selon moi, d'ailleurs, renforce encore euh, l'intérêt de tous ces sujets, qui touche à l'accès à la connaissance et à la diffusion de, de la connaissance. Donc, peut-être commencer simplement en vous disant pourquoi, comme enseignant-chercheur, d'abord, je me suis assez intéressée à ces questions d'open-éducation. Pour moi, le point d'entrée, ça a d'abord été la science ouverte, en fait. Mais on, on l'a déjà évoqué et les, les sujets sont liés. Évidemment, il se trouve que je suis juriste, je suis spécialiste de droit de la propriété intellectuelle, et en fait, j'ai d'abord découvert le sujet de la science ouverte via le droit d'auteur, parce qu'au fil d'une lecture, il identifie une problématique juridique posée par cette question de la science ouverte et donc de la question de, de l'accès gratuit pour tous aux, aux publications scientifiques. Alors, une question très simple, hein, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais comment permettre le développement de la science ouverte alors que les anciens chercheurs signent des contrats d'édition pour la publication de leurs articles et que ces contrats, le plus souvent, réservent l'exclusivité de leurs textes à leurs éditeurs euh, généralement pour une durée très longue, voire pour toute la durée des droits, et je vous le rappelle, c'est quand même toute la vie de l'auteur, plus 70 ans. Donc la question était celle-là, le point de départ était celui-là, je ne vais pas m'y attarder évidemment, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais finalement ce qui est peut-être plus, euh, plus pertinent de partager ici, c'est qu'au-delà de ces questions juridiques, de ces considérations juridiques, qui d'ailleurs ont fait l'objet d'une loi en France, hein, on a aujourd'hui un, un article dans le, le Code de la recherche qui, euh, qui traite ces questions-là, euh, Au-delà de ça, finalement, moi, ce qui m'a intéressé et ce qui fait qu'aujourd'hui encore je porte ces sujets, ce sont les, les valeurs qui sont associées euh, à la science ouverte euh, qui m'ont immédiatement parlé et qui rejoignent finalement la question de l'open education. Parce que finalement, on parle de quoi quand on parle d'open education, de science ouverte On parle de favoriser la diffusion, le partage, la circulation des connaissances et les rendre donc accessibles à tous. Et il se trouve que pour moi, c'est euh, le fondement du service public, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Euh, c'est aussi la base, moi, de mon engagement pour l'université euh, euh, comme, euh, comme enseignant-chercheur. Et, et finalement, l'idée, c'est de se dire que nous créons des connaissances grâce à l'argent public et que ces connaissances ne peuvent pas, ne doivent pas être privatisées. Elles doivent circuler le plus largement dans le monde entier pour l'intérêt général. Par ailleurs, moi je suis très attachée également à l'enjeu culturel que j'associe à ces sujets. Je pense qu'à travers l'open education, la science ouverte, on peut aussi diffuser, véhiculer des idées, des valeurs qui sont liées à notre culture, à notre histoire. Et, et, et tout l'intérêt finalement de, de ces projets, de ces modalités de diffusion des connaissances, c'est aussi de pouvoir illustrer la diversité des points de vue et des, et des positions et de les rendre accessibles à tous. Il me semble qu'il y a aussi, et c'est également important, en tout cas dans certaines disciplines, un enjeu linguistique, dans la diffusion aussi d'articles, de, de cours en français. Il y a un enjeu aussi pour la francophonie, même, encore une fois, si ça concerne peut-être plus certaines disciplines que d'autres, cela fait partie, je pense, des, des éléments qui sont importants sur, sur ces questions-là. Donc, vous voyez un enjeu, y compris culturel et international, qui me semble-t-il est, est, est très fort. Et donc, j'ai découvert ensuite que ces enjeux, ces valeurs, ne concernaient pas seulement les publications scientifiques, mais se traduisaient aussi, on en a déjà parlé, à travers les questions d'innovation inno, ouverte, avec les questions liées aux, aux ressources éducatives libres, sachant que pour moi, innovation ouverte, ressources éducatives libres et, et sciences ouvertes sont vraiment le, le trio, le triptyque, on pourrait dire, d'une nouvelle manière de partager plus largement les connaissances. Et tout cela, finalement, est très complémentaire dans l'approche qu'on qu peut avoir de, de, de ce sujet. Et donc, très concrètement, cet intérêt pour ce sujet, alors il s'est traduit d'abord dans mes publications scientifiques, où j'ai eu à traiter effectivement de la question de la science ouverte, des enjeux juridiques qui y sont associés, que, que j'évoquais assez rapidement tout à l'heure, et puis, lorsque je me suis engagée pour, pour mon établissement, pour l'Université de Nantes, évidemment, j'ai voulu porter ces sujets aussi. Euh, D'abord, comme directrice d'un laboratoire de recherche, et donc là, évidemment, plus sous l'angle de, de la science ouverte. Et puis maintenant, effectivement, comme je, je vous le disais tout à l'heure, comme présidente de, de l'Université de Nantes. D'abord, j'en ai fait un élément du programme politique que, que, que j'ai porté avec, avec toute l'équipe avant l'élection. Et puis, j'ai voulu aussi et pour moi, c'était un acte fort politiquement, pas seulement symbolique, mais, mais qui allait bien au-delà. J'ai voulu aussi traduire cet engagement au moment de la constitution de l'équipe politique, dans la définition des portefeuilles de, de certains vice-présidents. Et ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, à Nantes, nous avons un vice-président recherche et sciences ouvertes, et nous avons un, un vice-président formation et ressources éducatives libres, qui d'ailleurs là, je crois, ce matin, euh, euh, Arnaud Guével, euh, a avec nous, c'est euh, un, voilà, une manière pour moi de porter ces sujets, de les incarner aussi dans l'équipe politique. Et, et, et un mot quand même sur ce sujet des ressources éducatives libres, évidemment, qui a un intérêt particulier pour nous à Nantes. Vous le savez sans doute, on a un de nos collègues, Colin de La Higuera, qui est en plus titulaire d'une chaire UNESCO sur, euh, sur ces questions. Et donc, c'est évidemment aussi pour nous un, un point d'appui pour, euh, pour développer ces, ces sujets. Euh, par ailleurs, ces enjeux attachés... Euh, à la science ouverte, à, à l'open education. Et ils sont également inscrits dans le projet sites que l'on construit actuellement avec la création d'une nouvelle université. On a positionné dans un document qu'on a voté au mois d'octobre ces enjeux, clairement, comme étant un des axes fondateurs de notre projet. Il s'agit aussi d'un sujet qui occupe une place importante dans l'université européenne à la construction de, de laquelle on, on contribue actuellement. Donc, vous le voyez, on essaye vraiment d'avoir, évidemment, c'est logique, une politique cohérente, mais surtout, on essaye d'utiliser tous ces leviers, euh, le projet politique de l'université, le projet de nouvelle université euh, à Nantes, le projet d'ICIT, le projet d'université européenne. On utilise tout pour porter, en fait, cette volonté d'une diffusion la plus large possible des connaissances en France et au-delà, évidemment, dans, dans le monde entier. Et pour moi, aujourd'hui, évidemment, alors l'enjeu, la difficulté aussi, hein, il faut se le dire, c'est de passer de, en quelque sorte, de l'intention à l'action. Parce que c'est bien de ça aussi qu'il s'agit, évidemment, quand on, on est aux fonctions telles que celles que j'occupe aujourd'hui. Moi, le constat que je fais, alors je ne sais pas s'il est partagé globalement, mais c'est qu'on a beaucoup de travail à faire, or, déjà simplement pour faire comprendre ce qu'est la science ouverte, ce que sont les ressources éducatives libres, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a encore un, un, un, un vrai sujet en termes de pédagogie. J'ai pu m'en rendre compte dans la campagne, avant l'élection, quand j'étais rencontré les collègues et que j'abordais ces sujets-là. Euh, certains le connaissent très bien et se le sont appropriés, d'autres le connaissent peu, voire pas du tout, ou mal. Et cette méconnaissance, euh, le constat que j'ai pu faire aussi, c'est qu'elle suscite des craintes, parfois, voire des fantasmes, et par exemple, j'en partage un qui est peut-être celui qui est le plus largement partagé, diffusé, c'est de dire que, que cette diffusion large des connaissances, évidemment via les réseaux numériques, pourrait par exemple accroître le risque de contrefaçon, ou de plagiat. Et ça, c'est quelque chose qui est assez répandu, contre quoi on doit lutter, et, et pour y lutter, il faut évidemment faire comprendre ce que c'est, pourquoi on le fait, comment on le fait, et abattre un petit peu ces finalement, parfois, ces, ces idées reçues. Et il faut, et c'est ce à quoi on travaille aussi, euh, évidemment, euh, à l'Université de Nantes, euh, c'est euh, construire véritablement des politiques d'incitation. On est dans cette logique-là. Alors, on a une logique très volontariste, c'est-à-dire quand on monte des projets, évidemment, on, on pose ces questions-là, mais on a aussi, nous, à construire, avec nos élus, euh, ce que ça veut dire de s'engager sur ces questions-là, aujourd'hui, quand on est une université, et comment on le porte, à quel moment, comment on fait pour inciter les collègues, en fait, à partager leurs publications scientifiques. Alors, comme tout le monde, on est engagé sur HAL, on a créé un portail, on a référencé les publications, on a un travail à faire encore pour que les articles soient le plus largement accessibles, par exemple, ce n'est pas forcément le cas. Et je pense que ça passe vraiment à, à la fois par, effectivement, la pédagogie et par l'incitation. Par exemple, une question que je me pose, je vous le partage, pas tranché encore par nos instances, hein. Mais quand l'université finance des colloques, contribue à l'organisation de colloques, eh bien, poser comme condition que le résultat, éventuellement la captation, éventuellement les publications, ensuite soient accessibles à tous. Et c'est ce type de levier aussi qu'il faut qu'on utilise, alors de manière progressive, évidemment, pour, pour associer les, les, les communautés. Et c'est la même chose quand on construit des, des formations, des formations en ligne. On en a un certain nombre qu'on est en train de construire, Autour aussi des objectifs de développement durable, puisqu'on en parlait, euh, c'est un enjeu. Nous, c est, c est, notre université européenne est construite sur le, le fondement des objectifs de développement durable. Donc, vous voyez que tout ça est très cohérent. Mais, mais c'est de se dire aussi que voilà, les ressources numériques qu'on produit, on doit les rendre accessibles à tous. Parce que finalement, c'est ça d'abord notre engagement et c'est d'abord ça notre mission. Donc voilà, euh, en, en quelques mots, c'est assez synthétisé, évidemment, assez rapide, mais... Euh, euh, ce que, ce que je, je voulais partager avec vous ce matin pour euh, vous dire euh, pourquoi moi je porte ces sujets-là sur le, le plan politique et puis un peu aussi quand même se dire des, les défis qu'on a à relever, les enjeux qui sont les nôtres pour, pour euh, voilà, développer encore ces idées-là et asseoir finalement euh, l'open education dans les universités françaises. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir répondu à, à, à, à l'attente qui était formulée Périne. Oui, alors euh, c'est au-delà de ce que j'imaginais, parce que moi aussi je suis juriste à l'origine quand même, et je suis très sensible au côté extrêmement sérieux de l'open education. Alors c'est joyeux, c'est gay, on est vraiment des enthousiastes, on est là euh, pour partager, <rire> euh, parce que justement, effectivement, on vit une période triste et complexe aussi, et euh, là c'est aller vers vraiment des ressources de qualité, dans un labellisé, euh, où on cite, on cite ces sources, y compris en pédagogie, pas seulement en sciences. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce que vous impulsez à Nantes est vraiment excellent et qu'on saura s'en servir à Lille et ailleurs et au-delà. Et donc, merci, merci beaucoup pour ce témoignage fort parce que je crois vraiment aussi que ça montre que si on est engagé, si on a bien compris les thématiques, eh bien, on peut aller très loin et même être élue présidente. Donc, Bravo, euh, bravo encore pour votre élection et puis à, à bientôt certainement, parce que je pense oui. qu'il y a un avant et un après cette conférence. Merci beaucoup. Merci. Je sais que vous devez euh, nous quitter. Je vais donner la parole à, à Jérémy Lachel, le directeur, directeur de Bibliothèque sans frontières, qui va nous, nous parler des, des enjeux de education dans son contexte à lui, parce que c'est vrai que ça, ça, c'est un mouvement qui est hein, qui est très universitaire, euh, qui essaie de s'ouvrir à l'éducation nationale, le K12, le K12, les douze premières années d'école du monde. Et euh, au-delà, ça, ça pose cette question très importante des licences utilisées par les éditeurs et euh, de ce qu'on peut, de, de, des endroits où on doit réussir à accéder aussi pour, pour donner... Un, un accès le plus grand possible à l'éducation. Voilà, Jérémy, merci d'être avec nous. Vous aviez reçu en 2017 au CAP, en Afrique du Sud, lors de l'édition Open Education Global, une récompense spéciale pour votre travail. Et donc, j'ai voulu vraiment vous rappeler, vous donner la parole pour nous ouvrir un peu les horizons de l'Open Education. Merci d'être là. Je vous laisse la parole. Euh, merci beaucoup, Perrine. Est-ce que, est que déjà vous voyez mon écran Oui. Magnifique. Bon, merci. <rire> le, partage, le partage fonctionne. Bon, bah, merci, euh, merci beaucoup pour, pour votre invitation. Je suis, je suis vraiment extrêmement heureux et honoré d'être ici euh, parmi ce, ce, ce panel de, de très haute qualité. Euh, effectivement, on avait euh, eu euh, l'honneur de recevoir ce prix. Euh, et on était à un moment un petit peu de bascule dans la réflexion qu'on avait, et notamment en fait dans tous les murs qu'on s'est pris euh, ces dernières années euh, quand on vient parler d'open access, open éducation, notamment dans les sphères euh, internationales et notamment dans les sphères de l'humanitaire. Alors, je vais, je vais prendre cet angle-là aujourd'hui en particulier et après, j'ouvrirai un petit peu sur les, euh, sur les répercussions de la crise du Covid, notamment en Europe et les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui avec la Commission. Euh, je vais essayer de rester très… Euh, je ne vais, vais pas partir à des grands, grands discours théoriques, hein, je vais essayer de rester très très concret sur ces… Euh, sur, euh, sur, sur euh, ouais, J'ai parlé de mur. Hein, Peut-être que c'est un peu, un peu violent, mais vous allez voir les les, les, les réflexions et les et, et, et les les échanges qu'on peut avoir avec un certain nombre d'interlocuteurs, notamment grosses ONG, etc., nous posent vraiment des questions sur, sur la suite et sur la manière d'aborder ces choses, et je serais heureux d'en discuter avec vous. Peut-être un mot sur Bibliothèques sans frontières. C'est une ONG qui euh, travaille pour donner accès à l'information, à l'éducation aux populations les plus vulnérables. Le travail de BSF, c'est vraiment de, de, de venir en appui à des, à des structures, des acteurs qui sont sur les terrains, qui peuvent être des bibliothèques, mais qui peuvent aussi être euh, parfois des collectivités, des ministères, des États parfois, mais aussi des acteurs de la, de la sphère associative et privée, euh, on vient vraiment euh, en appui à ces, à ces structures pour construire des stratégies de diffusion de la connaissance sur leur territoire. On part du principe aujourd'hui que l'accès à l'information, à l'éducation sont des leviers pour euh, l'autonomie, l'empowerment des populations, euh, dit en bon français, euh, et, et, et que euh, la plupart du temps, en réalité, euh, le, le, le vrai sujet n'est pas l'existence ou pas d'acteurs locaux, évidemment, ils existent, mais c'est plutôt la manière dont on peut euh, renforcer euh, leurs capacités, les outiller pour euh, aller au contact des populations, en particulier les plus euh, vulnérables. Euh, pour ce faire, en fait, on travaille sur trois grands axes et trois grands piliers. Vous allez voir, ils sont importants pour nous et ils déterminent un petit peu notre politique hein, en termes d'open access. Euh, D'abord, des technologies. Euh, beaucoup de technologies d'ailleurs, vous allez le voir, qui vont travailler autour de ce qu'on appelle l'Internet Offline, ou on pourrait dire l'Internet Asynchrone, même si c'est moins, moins joli, mais l'idée de se dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a 50% de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet, ou mal accès à Internet, et que euh, il est extrêmement important aujourd'hui de réfléchir à la manière dont on apporte du contenu euh, rich media, de qualité, à ces populations qui sont déconnectées. Euh, ensuite, on a un travail très important à BSF autour des contenus, euh, à la fois de la curation de contenu mais aussi de la création euh, parce que vraiment l'idée de BSF c'est vraiment de, de, de partir des besoins du terrain et notamment de la production locale de contenus ce qui nous amène à, nous, à, à, à énormément de, de de, de réflexion et de d'interrogation sur euh, sur sur les licences justement de ces contenus euh, créés localement euh, et, et je pourrais en dire un mot et enfin euh, le troisième axe c'est euh, le travail autour des communautés de pratique et de la formation de ce qu'on va appeler nous on les appelle pas des bibliothécaires la plupart du temps puisqu'ils ne sont pas bibliothécaires de, de formation hein, c'est on va les appeler des champions de l'information parfois ça dépend un petit peu mais quand effectivement on est dans un camp de réfugiés et qu'on va former des facilitateurs des animateurs de d'espaces multimédia ou d'espaces Apprentissage, effectivement, on est sur, euh, sur, sur quelque chose qui n'est euh, pas tout à fait un métier de bibliothécaire, pas tout à fait un métier d'animateur, on est, on est sur voilà, ce, ce, ce, ce métier de champion de l'information qu'on essaye de, de construire et de théoriser. Euh, un mot pour, pour vous parler des outils que vous connaissez peut-être hein, de Bibliothèque Sans Frontières, le principal, le plus connu, entre guillemets, c'est l'Ideas Box, qui est cette médiathèque en kit qu'on a créé avec euh, Philippe stark qui a maintenant six ans, hein, qui était initialement construit pour les, les camps de réfugiés. Donc, vous voyez, ça tient sur deux palettes et quand on ouvre l'Ideas Box, elle forme un espace qui fait une centaine de mètres carrés avec euh, à l'intérieur des ressources, euh, bon, il y a tout le mobilier, il y a un groupe électrogène pour l'électricité, mais il y, a, il y a aussi surtout des tablettes, des ordinateurs, une bibliothèque avec des livres papiers, un cinéma avec un écran de télévision, vidéoprojecteur, et aussi et surtout énormément de d'outils de, pour stimuler la créativité et la production en fait de contenus locaux, euh, locaux. Et c'est euh, un des, j'allais dire. Des, des, des bases de la théorie du changement portée par BSF, c'est vraiment de donner aux populations qui sont dans des situations de vulnérabilité les outils euh, pour créer les réponses euh, à leurs propres problèmes. Euh, et donc, l'idée de l'ids Box, c'est vraiment de euh, sorte à la fois de point d'accès à de l'information vérifiée, de qualité, à de l'éducation, etc., mais aussi euh, et surtout un, un, un outil au service des populations, par exemple des réfugiés dans des camps qui vont pouvoir s'en servir pour créer euh, du contenu, euh soit éducatif, soit informationnel, soit créatif, artistique, etc. L'IDS Box, elle nous a euh, amené à créer ces systèmes qu'on appelle IDS Cube, qui sont des nano-serveurs euh, d'Internet offline, donc qui permettent de créer des hotspots dans les endroits où il n'y a pas Internet. Euh, ça ressemble un petit peu au Pirate Box ou au, Libre, au Library Box, hein, au Bibliobox Box, euh, qui sont donc euh, euh, des serveurs de, de, de contenus locaux sur lesquels, en fait, euh, on va être amené à, à charger énormément de, de contenu, d'app entiers, de sites Internet entiers packagés offline et, et qui nous, a, nous amène aussi à des interrogations. Euh, sur, euh, sur les licences de ces contenus et j'y reviens dans un instant. Et enfin, un dernier outil qui n'est en fait pas bibliothèque sans frontières à proprement parler, c'est une entreprise sociale qu'on vient de créer, qui s'appelle Cajou et qui développe ce système de cartes SD qui se mettent dans le téléphone et qui transforme le téléphone en bibliothèque de contenu ou carrément en plateforme de MOOC. Et on travaille euh, sur une base Moodle pour, pour, pour ceux qui connaissent un petit peu la technique euh, des LMS et donc on a la, la possibilité de charger des MOOC euh, de façon intégrale sur des cartes SD qu'on met dans son téléphone. et On n'a besoin d'aucune connexion Internet pour y, pour y accéder euh, tout ça, ça nous amène à travailler aujourd'hui dans une trentaine de pays dans le monde sur euh, plein de sujets qui vont de l'éducation à la santé, euh, à la question de ce qu'on appelle la communication avec les populations et à des sujets beaucoup plus, j'allais dire, de promotion culturelle dans les bibliothèques plus classiques. Euh, L'idée aujourd'hui euh, est vraiment de, se, de voir comment ces ressources, et notamment les ressources éducatives, euh, diffusées au plus grand nombre et surtout appropriées, et c'est là où la formation est extrêmement importante, parce que c'est bien beau d'équiper, par exemple, on est opérateur du programme mondial éducation au, du, du PME hein, au Burundi. Et donc, on, on, on équipe des écoles avec des serveurs d'internet offline, des, des, des tablettes, etc. Et en fait, tout le combat de Bibliothèque sans frontières, c'est de, de dire que finalement, la technologie, peu importe euh, laquelle est peu importe ce qu'elle est, ce qu'elle fait, la question c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur comme contenu et ensuite comment on va former euh, les praticiens sur le terrain pour intégrer cette technologie dans leur pratique au quotidien. Et donc le gros su sujet, c'est vraiment la formation euh, des enseignants et plus que la formation, d'ailleurs la co-création avec eux de leurs nouvelles pratiques pédagogiques dans ce cadre-là. Et évidemment, toutes ces réflexions intègrent les questions de licence. Alors, j'y viens... BSF est euh, animé par une charte des contenus qui, est, qui a maintenant quelques années, hein, qui est quelque chose de très officiel pour nous et très, euh, j'allais dire, euh, contraignant, mais euh, contraignant dans le sens positif du terme. Alors, euh, on peut lire les deux paragraphes ensemble. Hein. Euh, une ONG, enfin c'est paragraphe introductif, une ONG finance et produit une multitude de contenus et d'outils pour ses activités régulières, Restreindre la circulation de ses contenus et de ses outils par un régime de droit réservé est inefficace en termes économiques et culturels, il prive la société de ressources sur lequel bâtir de nouvelles productions. D'autant plus qu'une ONG est financée en grande partie par des financements publics. Hein. Il faut le rappeler, même quand on reçoit des dons des particuliers, euh, 66% du montant de ces dons est défiscalisé et donc payé par la collectivité, hein, j'allais dire, par, par, par, par, par les biens publics. Euh, donc c'est tout à fait normal et logique et cohérent pour nous que les choses qui sont produites par une ONG euh, soient euh, ouvertes. Euh, euh, BSF s'engage donc dans ce cadre là à mettre toutes ses productions contenus logiciels sous licence libre et ce afin de permettre à d'autres de les réutiliser les projets initiés par l'organisation y compris dans un but commercial à condition de ne pas les rendre exclusifs ça, ça nous amène euh, et c'est euh, extrêmement militant j'allais dire, comme, enfin extrêmement peut-être pas exagéré mais en tout cas c'est un, un, un vrai positionnement militant de BSF de dire que nos, notre licence, les licences qu'on utilise sont des Creative Commons by SA et pas euh, NC qui sont quand même les licences les plus couramment utilisés par les ONG quand elles ont des, des logiques créatives communes, enfin, je pense notamment par exemple à la Cannes Academy. Euh, nous, on pense que euh, c'est pas parce que euh, ces, ces, ces contenus ont été créés par PSF qu'ils ne peuvent pas être repackagés derrière euh, pour être commercialisés par d'autres. Euh, et notamment, euh, c'est quelque chose qui peut stimuler des formes euh, d'entrepreneuriat euh, d'édition ou de diffusion de contenu euh, en Afrique par exemple ou, ou dans d'autres régions du monde. Euh, c'est la licence c'est la même que, que Wikipédia euh, de la même façon cette charte elle influe sur le code source des logiciels qu'on qu qu produit en GNU et euh, on a également cette, cet attachement à construire des projets qui prennent en compte l'animation de communauté, vous allez voir ça c'est un des grands défis euh, que je veux partager avec vous alors pour entrer un petit peu dans deux cas concrets euh, l'action humanitaire euh, on se retrouve aujourd'hui, quand on déploie des ideas box avec des ONG, alors je ne vais pas citer de nom, hein, je, je vais pas faire de name-shaming aujourd'hui, euh, mais on se retrouve la plupart du temps, et plus on va travailler avec des grosses ONG internationales ou avec des agences des Nations Unies, plus on va être amené, plus ces, ces organisations vont nous demander euh, euh, de signer des euh, ce qu'on appelle les non-disclosure agreements, c'est-à-dire des, des, des contrats dans lesquels on s'engage, parce qu'on intègre en fait, on récupère leur contenu. Par exemple, une ONG qui a développé euh, des guidelines de, de, de, de formation pour les enseignants euh, euh, ou des euh, ressources éducatives pour des enfants dans une situation euh, euh, de trauma par exemple, euh, on a eu ces, ces cas-là au Liban, hein, dans, dans les camps de réfugiés de la BK, euh, où euh, l'ONG en question euh, nous demande, parce qu'on utilise, donc ils nous donnent leur contenu pour l'intégrer dans les serveurs euh, soit des IDS Cube, soit des IDS Box, euh, nous demande de signer une clause, un contrat comme quoi nous euh, nous engageons à ne pas réutiliser leur contenu ou le distribuer au-delà de ce projet ça, ça, ça nous pose beaucoup de problèmes parce que nous, tout le défi, en fait, et toute la, la logique portée par BSF, et notamment dans le cadre du consortium d'Internet Offline dont je vais vous parler dans un instant, c'est de dire, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de créer des catalogues de contenus, des, ré, des, des répertoires, des réservoirs de contenu open access, open source, qui soient accessibles euh, au plus large public euh, possible. Et quand une ONG a créé des guidelines de formation pour les enseignants euh, dans une situation de crise humanitaire, on on pourrait se dire, bah, si ces guidelines elles sont bonnes, elles devraient être utilisées par le plus grand nombre, d'autant plus que ces ONG, en l'occurrence, sont financées par des financements publics. Euh, mais aujourd'hui, les bailleurs de fonds n'exigent absolument pas ça, la plupart du temps, il n'y a pas du tout cette pédagogie ou cette, euh, ce, ce, ce type de critères qui sont intégrés euh, chez les bailleurs de fonds. Euh, on a eu même des situations, et alors ça devient cocasse, hein, de la même organisation qui nous a quasiment euh, euh, promis un procès. Alors évidemment, on n'est pas arrivé jusque-là parce que euh, on se protège, surtout vis-à-vis -vis de ces très grosses organisations, euh, parce que en fait, une de ces branches nous avait donné du contenu au Burundi et euh, on allait les réutiliser dans un autre pays, en l'occurrence le Rwanda. Donc vous voyez, c'était pas très loin, et dans des camps de réfugiés euh, où les populations étaient les mêmes qu'au Burundi, donc ça avait du sens. Euh, et c'était en fait comme c'était pas la même euh, le même bureau. Il ne voulait pas que le bureau de la même organisation utilise des ressources qui nous avaient, donné, qui avaient été données par l'autre bureau. Donc on arrive dans des situations qui sont complètement fausses. Cela nous a amené l'année dernière, au moment du Global Refugee Forum, à poser un pledge. Alors je suis désolé, c'est tout ça est en anglais, mais en fait, tout le principe du Global Refugee Forum, qui est un forum pour refondre un petit peu les grilles d'intervention auprès des populations réfugiées, L'objectif de ce forum l'année dernière, c'était que des organisations, des États, des bailleurs de fonds euh, proposent des pledges, donc euh, des promesses hein, ou des engagements euh, sur tout un tas de sujets. Et donc, euh, on a créé une petite coalition, vous voyez, qui est très légère, avec des organisations qui n'ont pas un renom euh, euh, international, euh, parce qu'en fait, euh, personne n'a voulu signer, hein, c'est quand même ça la réalité. Et, et je peux vous dire qu'au départ, on était sur un texte beaucoup plus militant que ça, et on l'a hyper adouci pour essayer d'élargir cette alliance, et globalement ça n'a pas beaucoup fonctionné, pour encourager donc des ressources éducationnelles, éducatives ouvertes pour les réfugiés. Donc on est quand même sur quelque chose d'extrêmement spécifique, enfin, on n'est pas sur un renversement de la table, hein, j'allais dire, où on s'engageait à créer des contenus avec des licences qui permettent l'accès au plus grand nombre, à utiliser euh, ces ressources euh, pour, euh, dans le plus grand nombre de contextes pour, pour permettre euh, de la recherche et, et notamment euh, l'évaluation, euh, aussi créer des outils d'évaluation ouverts pour ses propres ressources et à créer, développer, curate euh, des, des, des repositories, donc des répertoires, des réservoirs euh, collaboratifs et communs. Donc, euh, pas quelque chose de, de, de, de complètement révolutionnaire. Euh, on se bat pour ça, on cherche les alliés pour se battre pour ça, euh, pour continuer de se battre pour ça. Euh, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que bien souvent, euh, c'est une question, euh, je vous ai donné les contextes les pires, hein, les, les, les exemples les pires et les plus, euh, euh, j'allais dire, parodiques hein, de, de ces organisations qui, qui nous font signer des contrats, etc., de, de non-disclosure. Mais la plupart du temps, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un manque euh, criant de de pédagogie et de sensibilisation au sein des organisations sur ces sujets-là. Euh, pour vous donner un exemple, on a eu une discussion extrêmement constructive avec euh, une branche de, des Nations Unies qui avait euh, énormément de ressources euh, sur, euh, sur un sujet particulier qui sont les, les abris dans les camps de réfugiés, la construction d'abris, euh, et en fait, leur licence n'était absolument pas ouverte. Et on leur a dit, mais c'est dommage, parce que nous, on pourrait... Euh, ils nous disent, mais bien sûr, utilisez-les, mais on leur dit, oui, on peut les utiliser, mais euh, pour qu'ils soient utilisés mieux et de façon beaucoup plus large, il faudrait changer la licence, et, et, et de fait, les, les personnes ont, ont fini par comprendre, et, et, et le processus est en cours pour changer ces licences. Alors après, vous vous rendez compte que dans ce type d'organisation, le temps n'est pas tout à fait le même, et que ça peut prendre, ça, ça, ça, ça peut prendre longtemps. Voilà. Un autre exemple euh, euh, plus, plus récent euh, qui sort de la, de la sphère humanitaire, c'est euh, le travail qu'on fait euh, en Europe. On s'est retrouvé euh, effectivement... Euh, au moment de la crise du Covid, dans une situation un petit peu hallucinante où euh, il y avait toutes ces ressources qui étaient euh, euh, qui sont habituellement privées, fermées, euh, enclosées, euh, notamment pour l'éducation, pourrait dire pour la culture de façon générale, qui se sont retrouvées ouvertes parce que euh, les éditeurs se sont dit c'est le bon moment pour euh, aussi euh, être solidaire, etc. Donc on, on se rend compte là de l'incroyable quantité de ressources qui existe et tout d'un coup et en même temps euh, on s'est dit oui mais dès que le confinement va s'arrêter euh, euh, ces ressources vont se retrouver refermées ce qui s'est évidemment passé euh, je, je parle pas ici de la polémique que vous avez peut-être dû voir passer sur les ressources du CNED pendant cette période là euh, qui était assez fascinante moi je trouve euh, d'un point de vue euh, purement la théorique hein, j'allais dire de, de se retrouver dans une, dans, dans, dans une discussion comme celle-ci dans un moment aussi crucial cela nous a amené à faire un, un rédiger un policy paper à l'adresse de, de, de Maria Gabriel alors qui nous a été demandé par la commission européenne euh, donc Maria Gabriel c'est la commissaire européen à l'éducation, hein. vous savez que l'Europe euh, n'a pas réellement de prise directe sur, la, sur, sur, sur les politiques éducatives dans chacun des pays néanmoins il y a euh, cette volonté aujourd'hui euh, de créer des des dynamiques politiques communes en Europe sur les questions éducatives. Alors où est-ce que ça va nous mener, je ne suis pas exactement sûr. En tout cas, euh, nous, nous ce qu'on a identifié, c'est ces trois choses. Hein, les inégalités d'accès au numérique, on, on revient sur ces questions de zones blanches ou de, de familles peu ou pas équipées en informatique. Alors euh, c'est vrai vraiment hein, en France, mais euh, en Europe de l'Est, c'est encore euh, évidemment plus criant. Euh, les inégalités d'usage euh, dans la maîtrise du numérique, euh, chez les élèves, chez leurs parents et je pourrais même dire chez les enseignants. Hein. Et ensuite, les inégalités d'accès au contenu. On y, re, on y revient. Il se trouve que Bibliothèque Sans Frontières, on est les traducteurs, les adaptateurs officiels de la Khan Academy en français pour le monde francophone. Alors, Khan Academy, c'est cette plateforme de formation, d'apprentissage personnalisé qui est américaine et qu'on a adaptée. Donc, on a refait toutes les vidéos, les contenus pour les adapter au contexte français et puis francophone. Euh, alors, évidemment, quand on parle de ça à la Commission européenne, ils sont pas très contents parce que c'est américain, la can Academy. Donc, nous, euh, ce qu'on leur dit, bah, c'est euh, soutenir l'émergence de, euh, de champions de, de l'éducation euh, open access euh, en Europe. Et, et c'est ce premier bloc hein, de nos propositions, c'est recenser, valoriser, démultiplier les ressources éducatives numériques gratuites au format open access euh, au niveau européen. Alors, il y a des collectifs qui le font, mais je pense que c'est intéressant et important que la Commission se saisisse aussi de ces sujets-là, parce que évidemment on parle beaucoup des head tech aujourd'hui, mais la question des head tech, où on met des millions pour favoriser des startups qui font des, des, des, des produits éducatifs, c'est euh, nécessaire, mais je pense que c'est essentiel aussi, en parallèle, de favoriser des organisations de la société civile, des universités, des acteurs qui travaillent sur la proposition et la production de ressources numériques gratuites, open access, euh, pour euh, justement euh, venir alimenter euh, cette, euh, cet accès à, à ces ressources. Dans le même temps, on a trois autres propositions que vous voyez hein, sur l'enforcement des capacités des enfants et de leurs familles, euh, la capacité des enseignants et la diffusion des outils. En fait, la diffusion des outils d'Internet Offline léger, bon, ça vous voyez à peu près de quoi on veut parler, hein, quand je vous ai parlé d'IDS Cube, etc. Mais plus largement, en fait je pense qu'il y a un vrai sujet d'équipement et notamment d'équipement de lieux tiers qui ne sont pas forcément des écoles. Je pense bien sûr ici aux bibliothèques, mais on pourrait aussi penser aux cafés en zone rurale ou à d'autres endroits qui sont des, des, des lieux dans lesquels les gens pourraient venir aussi accéder à des, des ressources numériques et notamment des outils informatiques. Alors, je suis désolé, je vais un peu vite parce que je vois que mon temps est presque terminé. Pour finir sur deux sujets, deux sujets qui sont importants et que je voulais livrer un petit peu à votre appréciation. Il y a, il y a le temps encore, hein Oui, il y a le temps, Là, je, parce que je crois que j'avais 20 minutes. Non, mais, oui, oui, mais ça, ça va. Ça va, bon, magnifique. Alors, on euh, va euh, prendre le temps de répondre à, à une ou deux petites questions euh, à la fin. Avec, avec plaisir. Euh, alors deux, ouais, deux, deux, deux, deux, deux sujets sur lesquels je, je voulais con, conclure et peut-être un petit peu ouvrir les, les perspectives le premier sujet c'est qu'en 2018 on a créé alors on euh, une façon, on inclusif hein, avec l'Université d'Arizona avec l'IFLA, avec euh, Kiwix que vous connaissez peut-être qui font cette version remarquable de Wikipédia Offline euh, et plein d'autres acteurs le consortium de l'Internet Offline qui travaille justement sur le développement de standards de l'Internet Offline un petit peu comme euh, il y a 25 ans, j'allais dire, Tim Berners-Lee et tout un tas d'acteurs ont travaillé sur les standards de l'Internet. L'idée, aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait des standards de internet offline pour arrêter de faire des technologies qui se superposent les unes aux autres et se dire comment, en fait, on crée un outil euh, et des standards qui permettent en fait à chacun de passer offline et se dire, demain, euh, j'ai une je crée une app euh, sur Android ou je crée un site Internet et je veux aussi le rendre accessible à la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à Internet. Alors, vous allez me dire, ça va à contre-courant de ceux qui veulent mettre Internet partout avec les constellations de satellites, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, Ce n'est pas tout à fait à contre-courant, c'est, euh, j'allais dire, une, une marche intermédiaire. Nous, on parle plutôt de buffer ou de tampon entre l'Internet et le offline, etc. C'est-à-dire que euh, même en Europe, euh, qui est un, un des continents les plus connectés au monde, on a toujours 20% de la population qui n'a pas accès à Internet. Donc, euh, euh, aujourd'hui, quand vous allez euh, dans un pays comme le Sénégal, la Guinée, euh, ou euh, en Amérique latine, dans certaines zones, il y a plus de 80% de la population qui n'ont pas accès à Internet. Et donc, le sujet, euh, évidemment, euh, des constellations satellites pour connecter tout le monde est un sujet primordial, mais on pense également qu'il faut s'interroger sur la manière dont on apporte euh, de, de, des ressources euh, de façon déconnectée. Et alors d'ailleurs, euh, j'en profite pour le dire, c'est que c'est pas simplement un sujet de, de, de non-connexion Internet, ça peut être aussi un sujet de protection et notamment de protection via-vis euh, des techniques de censure ou de, de limitation de l'Internet, hein, parce que euh, aujourd'hui, nos amis de Kiwix, ils font passer des... Euh, enfin, c'est pas eux qui le, le font directement, hein, mais il y a des gens de la communauté Kiwix qui font passer en Corée du Nord euh, euh, des euh, cartes SD avec Wikipédia dessus et qui sont ensuite lues par des petits Raspberry Pi, des choses comme ça. Donc, euh, on peut imaginer comme ça, euh, ces bibliothèques d'Internet Offline comme des vrais euh, havres de liberté d'expression, d'utilisation, etc. Euh, mais c'est vrai aussi vis-à-vis -vis des GAFAM parce que quand on est sur l'Internet Offline, on n'a euh, pas quelqu'un qui regarde par-dessus votre épaule à quelle vitesse vous euh, tournez les pages de votre ebook. Donc, euh, nous créons ensemble euh, OLIP qui, pour Offline Internet Platform, qui est un environnement logiciel qui permet de convertir n'importe quel device en serveur offline et surtout, en fait, euh, de pouvoir intégrer euh, avec euh, l'accès à, à, à une marketplace hein, qui est en développement euh, à peu près n'importe quel catalogue et euh, fournisseur de euh, contenu euh, qui pourront ensuite s'interfacer avec ça et qui permettront euh, à Bob, hein, c'est notre exemple, c'est Bob, alors je suis désolé, c'est c'est une slide qui est en anglais parce que c'était une image, mais Bob qui est un prof donc, dans les banlieues de Nairobi au, au Kenya et qui va euh, utiliser, venir directement sur la plateforme cloud dans le cybercafé, euh, pouvoir faire un petit peu son panier euh, de ressources pour ses élèves, le télécharger et euh, transformer son petit serveur local qui peut être un Raspberry Pi qui pourra demain être un smartphone hein, euh, en euh, serveur local de contenu. Voilà un petit peu, j'allais dire, l'ambition la, qui est derrière ça. La question euh, que je voulais partager avec vous là-dessus, euh, elle est, pour moi, elle est passionnante. Euh, alors, on a interrogé plein d'avocats et de juristes sur la question et bon, les, les premiers retours sont pas hyper positifs, mais je la trouve quand même euh, politiquement plus que juridiquement absolument passionnante. Euh, la question est, est celle-ci, est-ce que finalement le fait que... Aujourd'hui, la moitié de la population mondiale n'est pas accès à Internet, ne crée pas une inégalité, ou une rupture d'égalité de fait, par rapport à ceux qui ont accès à Internet. Et notamment, je m'explique par rapport à l'accès à des ressources qui sont libres d'accès, même, si même si elles sont, rémunérées. C'est ça, c'est là où ça coince. Vous allez voir. Typiquement, aujourd'hui, euh, je suis connecté à Internet, j'ai accès à YouTube et je vais avoir accès à YouTube, sur YouTube à des centaines, par enfin, des millions d'heures de contenu vidéo euh, potentiellement éducatif. Alors, il y a plein d'autres choses, hein, mais euh, on va parler des ressources éducatives qui sont accessibles, par exemple, sur YouTube ou sur Dailymotion ou sur d'autres plateformes qu'on peut faire de, de pub à l'une ou à l'autre. J'ai accès à ces ressources. Alors, évidemment, la plupart de ces ressources, je vais regarder une publicité, ou on va m'imposer de regarder une publicité avant d'y avoir accès. Donc, il y a un modèle rémunérateur et ces ressources, la plupart du temps, sont sur une licence YouTube Standard pour parler de YouTube, qui n'est pas la licence open access qui est, qui est de base et qui, par ailleurs, pose une autre série de questions. YouTube a, a changé ses licences euh, par défaut, euh, en réalité, pour passer sur une licence YouTube. Bon, on était sur une licence Creative Commons au démarrage. Euh, bref, ce n'est pas la question ici. La question, c'est de se dire, moi, j'ai accès à ces ressources-là. Euh, un, une personne qui est dans un endroit où il n'a pas accès à Internet n'a pas accès à ces ressources. Qu'est-ce qui m'empêche euh, éthiquement, j'allais dire, hein, pour ne pas dire juridiquement, parce qu'aujourd'hui, tout m'empêche, juridiquement, mais éthiquement, qu'est-ce qui m'empêche de prendre ces ressources qui sont accessibles sur Internet et de les mettre sur des serveurs d'Internet offline pour les donner, euh, leur donner accès à des personnes qui n'ont pas Internet Sous-entendu, euh, le fait que s'ils avaient accès à Internet, il pourrait avoir accès à ces ressources. Donc en fait, euh, euh, finalement, on crée simplement une brique pour amener de l'Internet, de façon différente de ce qu'il existe aujourd'hui, de façon offline. Bah ben Ça, aujourd'hui, c'est complètement interdit, hein, de télécharger euh, massivement des vidéos YouTube pour les mettre offline. Euh, euh, c'est complètement interdit, néanmoins, ça me semble être euh, euh, quelque chose qui est euh, éthiquement juste, euh, qui pose des questions. Euh, très fortes d'autres questions éthiques, hein, qui sont des questions plutôt de rémunération des, des y endroits, hein, qui sont extrêmement importantes et qu'il ne faut pas euh, ôter, parce que si on, si, si, si on dit simplement qu'il faut ouvrir toutes les ressources, qu'on ne parle pas de la question des euh, de ceux qui les produisent et comment on les rémunère, etc. Il enfin, faut toujours être sur les deux pieds, hein, sinon, sinon le débat n'est il il est pas, pas sain. Mais euh, néanmoins, euh, on peut quand même se, se, se poser la question de, de cet accès euh, offline de ressources existantes online. Voilà. donc ça, c'était le premier niveau de question que je voulais vous adresser. Le deuxième niveau, alors c'est beaucoup plus terre-à-terre, -terre, beaucoup moins philosophique, hein, j'allais dire. Euh, je prends deux exemples de, de, de, de, de, de sites de ressources, et d'ailleurs, je vous invite à aller les consulter si ça, ça vous intéresse, que BSF, donc, dans sa logique d'ouverture de ses contenus euh, a, a, a ouvert et donc ils sont accessibles de façon très très large et de façon complètement gratuite, euh, c'est BSF BSFTMA et Voyageurs du numérique. Alors Voyageurs du numérique, c'est un programme de formation au numérique euh, euh, et en fait c'est de la formation de formateurs. Donc c'est des ressources euh, clés en main pour des animateurs qui peuvent être des bibliothécaires, des profs, des, des bénévoles de tout type hein, d'action sociale, etc. Pour faire de la formation sur les enjeux au numérique pour les, euh, pour notamment les enfants, et les adolescents, mais pas que. Donc il y a les questions d'inclusion, de citoyenneté numérique, des questions de protection des data, etc. Et il y a aussi pas mal de choses autour du, du code euh, et d'initiation au code. Euh, cette plateforme est la même, et en fait, c'est le même moteur hein, qui régit BSF Théma. BSF Théma, c'est l'ensemble des fiches d'activité euh, sur tous les types de sujets, les dix thématiques euh, que BSF euh, aborde, donc sur la question de l'alphabétisation, sur la question de la santé, sur la question de l'éducation, etc. Donc, il y a là-dedans des centaines, voire des milliers de fiches d'activité, de la même façon que sur Voyageurs du numérique, pour des acteurs type bibliothécaire, animateur, éducateur, etc. Euh, la question que nous, on se pose, qu'on n'a pas réussi à trancher aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait de l'open access tout en euh, pouvant maîtriser notre suivi de l'impact. Alors, bien sûr, pour nos bailleurs de fonds hein, qui veulent savoir combien de personnes ont téléchargé les fiches, etc. Euh, et aussi pour créer des communautés autour de ça. Et en fait, on fait de l'open access, mais en même temps. Et moi, ça me pose plein de sujets, hein, personnellement. En même temps, on limite un tout petit peu l'accès parce que pour pouvoir télécharger les fiches, et vous en ferez l'expérience si vous y allez, euh, il faut euh, s'enregistrer sur le site. Alors, c'est pas grand-chose hein, de s'enregistrer sur un site, c'est gratuit, hein, évidemment. Euh, néanmoins, il faut quand même créer un compte. Euh, donc ça me pose, moi, ça me pose plein de questions sur euh, jusqu'où on va et en même temps à quel point on est aveugle si on fait pas ce genre de choses. C'est-à-dire aveugle sur les gens qui téléchargent les contenus, euh, euh, la manière dont ensuite on peut interagir avec eux, euh, on peut euh, construire justement ces communautés de pratiques, etc. Donc aujourd'hui, nous, ça nous est extrêmement utile et je pense que c'est utile à la communauté et à l'impact de nos projets de pouvoir avoir euh, les les adresses uh, mail de ces gens demande pas grand chose hein, vous verrez il hein, a pas mais uh, simplement de pouvoir échanger avec eux et donc uh, pour moi c'est quand même un, un vrai sujet uh, et je pense qu'il y a d'autres manières de le faire certainement plein de, de, de manières techniques de le faire qu'on n'a pas vraiment imaginé donc voilà je voulais poser ce, ce, ce défi uh, ici sur la table peut-être que uh, certains d'entre vous auront des idées ou des réponses voilà voilà ce que je pouvais dire je sais pas si je me suis Merci. trop éloigné du sujet mais en tout cas uh, uh, c'était un peu uh, un tour d'horizon de, de, de, de, des, des choses qui sont matière à réflexion chez nous. Eh bien, merci, Jérémy. Moi, je, au contraire, je trouve que ça, ça, pose, ça montre bien qu'on se pose tous les mêmes questions. Et c'est des questions euh, euh, que tout le monde vit euh, une, une vidéo YouTube, euh, qu'est-ce que c'est vraiment Et est-ce qu'on peut y avoir accès euh, C'est souvent ce que j'utilise pour des personnes qui, qui démarrent complètement sur la thématique de la pédagogie. Euh, quand je dis qu'aujourd'hui, on apprend des recettes très facilement sur YouTube, même un geste technique, c'est formidable, mais ça pose plein de questions. Donc, à partir de là, on peut aussi sensibiliser en fait, à la question de, de l'ouverture des ressources pédagogiques des personnes qui ne se sont jamais interrogées vraiment sur, sur l'accès réel de tous et dans quel contexte. Euh, merci beaucoup. Il y avait, c'était extrêmement riche et euh, je vois que Cécile bibliothèque euh, qui fait enfin, aussi partie de l'IFLA euh, est très présente et nous donne beaucoup d'informations dans le chat. Il y avait des personnes qui demandaient si c'était possible d'avoir de telles activités au Tchad ou en Côte d'Ivoire, mais j'imagine que vous êtes déjà présent au Tchad et en Côte d'Ivoire, euh, oui. dans des dans des camps aussi, d'une façon générale, dans des écoles. Enfin, oui, j'ai beaucoup parlé des camps de réfugiés, mais en réalité, en, en, en, en Côte d'Ivoire, on travaille beaucoup avec la technologie Cajou aujourd'hui, donc on a, on a quelques projets qui, qui démarrent, mais on a, surtout en Côte d'Ivoire, on avait fait un truc assez génial qui était un projet qui s'appelait BSF Campus. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, vous pouvez aller voir bassetcampus.org parce qu'il y, y a toute une plateforme de formation, de contenu, de ressources de formation pour les bibliothécaires en, en Afrique de l'Ouest. Et c'est un programme de jeunes leaders sur les problématiques d'accès à l'information, à l'éducation, etc. Et, et, et certains d'entre eux ont, ont monté des projets absolument incroyables, et notamment un, un, un projet paysan en zone rurale sur à la fois grénothèque et ressources de formation pour pour, pour les, les, les, les fermiers, etc. Euh, donc, en fait, cette question de la, des, ressources, des ressources de formation va bien plus loin que l'éducation de base euh, ou l'éducation euh, universitaire, hein, mais aussi la question de la formation tout au long de la vie. Euh, Et je dirais, comme euh, vous l'avez dit, aussi des informateurs euh, avertis, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de guider, d'aider, euh, de faire comprendre tout ce système qui est quand même bien complexe. On parle d de, de, de milliers d'informations ou d'absence d'informations. Il y a une question de fiabilité et de, de, de personnes qui s'y connaissent pour aider tout le monde à avoir accès au, au bon contenu. Oui, J'ai une pêche qui travaille pour vous sur la direction des contenus pédagogiques de Bibliothèques sans frontières m'avait dit, comme dans les camps, c'était important que, que les, les personnes puissent avoir accès à des informations fiables, parce qu'il y a des rumeurs qui, qui enflent, et c'est vraiment précieux comme ça, d'avoir des passeurs d'informations vérifiées. C'est C'est quelque chose, bon, on l'a évidemment beaucoup vu, hein, dans le cadre de la, de la crise Covid, hein, avec... Euh, euh, la manière, en fait, nous, c'est vraiment un signe euh, d'évaluation de, de la manière dont les projets sont bien appropriés par les populations. Euh, c'est quand, en fait, euh, on a une crise comme ça. Alors, ça s'est vraiment très, très bien passé au Bangladesh, au Burundi, un peu moins bien dans d'autres endroits, mais où les, les projets Ideas Box qui sont déployés sont, se transforment tout de suite en points d'information, par exemple, sur la question de prévention euh, euh, des maladies, du Covid, etc. Et, mais surtout, sont reconnus par les gens comme des lieux euh, dans lesquels l'information qui est présentée est une information de confiance. Et c'est assez intéressant de voir, euh, je, je n'aurai plus les chiffres en tête, mais il y avait ces sondages aux États-Unis sur euh, qui demandaient au, au, à la population américaine quelle est leur de noter euh, la source euh, euh, en fonction des sources d'informations avec lesquelles, lesquelles euh, ils faisaient le plus confiance. Et, euh, en fait, euh, les bibliothèques étaient toujours en haut. Ce n'était pas non plus énorme, hein, les scores, c'était moins de 50%, mais, mais c'était quand même euh, euh, au-dessus. Euh, et euh, les journalistes étaient hyper bas. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment, en recréant des outils de proximité, euh, on permet à la fois, ce que vous dites très bien, c'est de dire de faire de la facilitation. Et cette facilitation ou cette cette entremise, bah c'est un des rôles majeurs aujourd'hui, un hein, des des bibliothécaires. La même bibliothécaire qui m'avait dit, euh, notre boulot, c'est de faire de l'éditorialisation de la complexité du monde. Moi, j'aime beaucoup cette cette expression. Alors, ça peut paraître un peu pédant, mais en même c'est très vrai. Je pense, c'est se dire. Aujourd'hui, on est dans une phase de fourmillement de ce, ce contenu, et, euh, et et effectivement, la plupart du temps, les gens ne se posent même pas la question de la licence, parce que déjà, il faut qu'ils trouvent le contenu. Euh, et et alors que peut-être qu'on devrait commencer par. Ça. C est, c est, c est justement parce que euh, on a une licence qui permet de faire une curation collective et collaborative de ce contenu euh, et on, on, on peut avoir plus de certitudes je ne sais pas mais euh, voilà. Donc euh, cette alors, question de la, de la proximité de la facilitation sont des questions absolument euh, essentielles. Alors merci mille fois euh, de votre intervention c'était euh, pour nous ouvrir euh, au delà des, des universités, maintenant je vais reprendre la main euh, pour terminer, il nous reste exactement un quart d'heure et puis euh, je, vais, je, je prendrai le temps de, de faire monter sur scène Romuald Ramon, que je remercie mille fois. Ça a été mon binôme depuis trois mois. On a organisé cette conférence ensemble. Donc moi, je m'appelle Perrine, je travaille à la direction de l'innovation pédagogique de l'Université de Je suis membre de ce conseil d'administration d'Open Education Global. Euh, C'est cette association qui est issue du MIT Media Lab à l'origine qui s'appelait Open OpenCourseWare, qui a évolué en Open Education Consortium, puis euh, donc, qui a pris le nom de sa conférence, qui se tient depuis 12 ans, qui aura lieu la semaine prochaine en anglais. Alors, elle est en anglais, mais euh, nous, quand on se réunit dans les membres du board, on couvre 22 fuseaux horaires euh, de Vancouver aux îles Fidji. Comme je suis la seule francophone, bah, j'ai eu l'idée de, de cette conférence, mais parce que je savais qu'il y avait une forte communauté qui pratique déjà l'open education. Et puis dans ces temps euh, de Covid, de distanciation sociale, eh il euh, y avait, y avait euh, un besoin de trouver de nouveaux enseignants-chercheurs. Et Romuald, euh, j'ai trouvé, c'est un prestataire de services externes. Donc, euh, cette conférence est entièrement financée par euh, l'Université d'Inne et euh, Romuald avait vraiment beaucoup d'atouts <coughs> et de compétences pour m'aider puisqu'on euh, a cherché ensemble sur les réseaux sociaux toutes les personnes qui pouvaient être intéressées par euh, cette thématique de l'open education plutôt euh, à ce stade euh, dans l'enseignement supérieur donc des enseignants, chercheurs, des doctorants euh, qui euh, sont francophones euh, la... L'intérêt de. Alors, c'est dur d'avoir un outil de conférence, de ne pouvoir voir les participants que grâce au chat et à la liste des participants. Euh, merci à tous d'être ici. C'est aussi une opportunité majeure de se servir enfin d'outils qui existaient mais qu'on répugnait à utiliser parce que c'était compliqué, parce qu'il faudrait toujours se voir, alors qu'on le sait tous. On apprend énormément à distance, que ce soit par des vidéos, sur les réseaux sociaux, euh, grâce à Internet en général. Et on se demande tous comment ça aurait été le monde en ce moment avec le Covid-19 sans, sans Internet. Euh, ceci dit, euh, il y a aussi la question des licences. On l'a bien vu avec euh, Jérémy Lachal. Euh, et moi, j'ai fait une proposition aux états généraux du numérique de l'éducation nationale pour que le programme complet de l'éducation nationale soit aussi en libre accès, euh, pas seulement au CNED, qu'on puisse le télécharger leçon par leçon, en CM2, en quatrième ou en, en terminale, qu'on puisse avoir euh, le programme complet de l'éducation nationale en libre accès, facilement téléchargeable, mais aussi qu'on puisse en imprimer des copies papier euh, accessibles euh, à tous dans les écoles euh, Puisque tout le monde n'a pas en effet Internet et que, euh, en plus, pendant ce confinement, et bien, les, les, tous les ordinateurs étaient plutôt réquisitionnés par les, les parents. Euh, et les smartphones ne sont pas toujours des outils non plus, il, il est, des outils pratiques pour, pour avoir accès à des contenus pédagogiques et à des cours écrits. Voilà, donc euh, on est là tous ensemble. Il y a plus de 500 inscrits uniques. Euh, à l'ensemble des, des sessions de ces deux jours. Euh, il faut vous dire vraiment que ce n'est pas parce que vous êtes inscrit à la conférence d'ouverture que vous êtes inscrit dans les autres sessions. Euh, une, ce sont des conférences aussi, c'est innovant, c'est à la carte. Euh, allez voir le programme, inscrivez-vous. Je crois vraiment que toutes les thématiques sont couvertes par des webinaires. Et puis, on a voulu des agoras qui sont vraiment des instances de discussion autour d'une thématique. Euh, mais quelles licences C'est quoi les licences Creative Commons Comment les choisir euh, Quelles sont les questions juridiques qui se posent euh, À chaque fois, elles sont des agoras qui vont permettre énormément d'échanges avec les, les, euh, les intervenants, les MOOC, leur évolution, l'enseignement à distance. Euh, il y a en tout euh, 24 euh, webinaires. On peut aussi se retrouver à la cuisine à l'heure du déjeuner, euh, heure française. Euh, on a euh, des personnes euh, de, tout, de tous les, les pays, euh, donc euh, je cite entre autres hein, l'Égypte, l'Albanie, la, la Bulgarie, la Tunisie, le Sénégal, le Canada, la Suisse, la Belgique, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et, et encore bien d'autres, vous allez vous signaler euh, euh, au fur et à mesure dans les, dans les chats, les discussions. Euh, on, on a des sujets abordés, c'est… Euh, l'intelligence artificielle, l'apprentissage immersif, euh, comment euh, utiliser des ressources éducatives libres dans, des, dans, des, dans la formation tout au long de la vie et dans des cursus labellisés des grandes écoles euh, l'atelier euh, l'atelier j'en ai parlé des licences euh, Creative Commons sur la production et la réutilisation de ressources éducatives libres euh, en contexte africain euh, l'atelier sur pour indexer correctement parce que c'est bien beau de partager mais si personne ne sait retrouver votre ressource et eh ben ça n'a pas d'intérêt donc j'ai vraiment souhaité que les documentalistes des universités numériques thématiques françaises euh, se mettent à votre disposition euh, il y a un atelier sur la conception pédagogique et des outils open source au sein des environnements numériques de travail des universités, qui elles-mêmes sont souvent open source. Donc c'est open tech. Euh, on a euh, un panorama des initiatives européennes, un panorama des initiatives francophones, euh, et puis une question qui me tenait énormément à cœur comment, euh, les, les, quels sont les liens entre les objectifs de développement durable euh, 2030 euh, de l' l'Organisation des Nations Unies avec les ressources éducatives libres. Et il y en a beaucoup. On verra ça cet après-midi. Voilà, j'en je, je, je, oublie. Il y a encore des scénarios de réutilisation des ressources éducatives libres. Comment évoluent en ce moment les MOOC vers des microcrédits, les open badges Il va y avoir grâce à cette à cette conférence et à nos liens forts avec Caroline bélan avec toute la communauté des, Open, des, des badges euh, ouverts, des petits outils euh, qui reconnaissent les personnes. Euh, on va lancer euh, une initiative, euh, vous pourrez proposer vos idées euh, pour euh, reconnaître les contributeurs aux ressources éducatives libres, euh, ceux qui savent les réutiliser. On en enverra aux participants et aux intervenants pour les remercier. Euh, voilà, sur les réseaux sociaux, ça sera hashtag OEGFR, Open Education Global FR. Et euh, je laisse la parole à Romuald, donc, que je remercie euh, énormément pour euh, tout le travail quotidien pendant euh, ces derniers mois et euh, qui va vous donner euh, des explications très concrètes et pédagogiques comme il sait le faire. Voilà. Donc je... euh, bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend normalement Oui. Euh, alors, ce que donc moi, je me présente, euh, bah, comme on m'a déjà présenté, donc c'est Romuald, je m'occupe de la communication et euh, du marketing euh, Là, je vais vous, vous expliquer avec. Euh, le plus de simplicité possible, comment rejoindre euh, les autres conférences. Et pour répondre du coup à la question euh, dans le chat, oui en fait l'ensemble euh, des conférences dont la science d'ouverture sont disponibles en rediffusion euh, directement euh, depuis euh, Lifetorm pour ceux qui sont inscrits. Euh, et ensuite euh, ce sera en fait euh, intégré sur une chaîne Vimeo et Youtube, donc les deux. Et euh, vous pouvez même vous inscrire aux conférences pour lesquelles vous ne serez pas disponible en fait au niveau horaire, ce que je vous expliquais. Comme ça, vous pourrez recevoir le replay, même si vous ne pouvez pas être là à l'heure dite. Donc, en fait, je vais vous montrer tout simplement ici. Donc, vous allez pouvoir vous rendre sur cette page, je vais vous partager le call to action, comme ça vous allez pouvoir vous y rendre immédiatement. Donc, c'est le lien pour les conférences suivantes. Donc, je ne refais pas la liste que Périne expliquait. Donc, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses. Euh, voilà. Ensuite, la page, vous allez voir un bouton apparaître sur votre fenêtre. Vous allez pouvoir vous y rendre. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur normalement. Voilà. c'est le lien pour les conférences suivantes. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien pour vous y rendre. Euh, je vous le remets dans le chat également. Comme ça, vous l'avez par deux fois. Et donc, avec ce lien, il suffit de cliquer tout simplement euh, sur le lien des conférences qui vous intéressent, en sachant qu'il y en a qui se passent en simultané. Donc, euh, voilà, on va en choisir une à la fois. Donc, en fait, il suffit de cliquer. Et en fait, vous allez pouvoir, comme ça, vous inscrire, euh, si ce n'est déjà fait, à la conférence qui vous intéresse. Au cas où vous êtes déjà inscrit, bah, vous avez juste à y rentrer. Vous pouvez rendre votre, rentrer votre mail euh, pour vous dire bah voilà euh, j'étais inscrit avec ce mail-là et en fait vous avez un lien d'accès si jamais euh, vous l'avez perdu etc euh, vous cliquez sur renvoyer le lien d'accès à l'adresse mail et comme ça euh, vous allez euh, pouvoir y accéder. Euh, alors partez pas de suite pour les, les intervenants donc euh, tout ce qui est intervenant, euh, membres euh, des équipes qui travaillent avec nous. Euh, vous en ce qui vous concerne, donc c'est un peu complexe, vous êtes nombreux. Si vous voulez participer euh, aux conférences des autres, euh, soit il a fallu valider un mail que vous envoyez hier, mais j'ai vu qu'il y en a qui l'ont eu d'autres pas, c'est pas grave. Euh, Inscrivez-vous avec une autre adresse mail que votre adresse membre, parce qu'en fait sinon, euh, en fait c'était réservé pour le monde d'équipe, et comme ça euh, vous pourrez accéder en fait comme simple euh, participant ou attendre la rediffusion. Voilà. Euh, et pour finir, euh, voilà, il me reste quelques minutes. Vous allez pouvoir vous rendre donc euh, sur euh, le site internet euh, créé pour l'occasion. Il y a également une page Facebook et une page LinkedIn euh, qui vont suivre. Donc vous allez pouvoir vous rendre sur OpenEuGlobal euh, pardon sur francophone.org. Donc je vais mettre également le lien dans le chat. Je sais quelqu'un qui avait déjà partagé. Et en fait donc déjà sur ce site, vous allez pouvoir vous abonner à l'infolettre. Comme ça on va pouvoir vous tenir au courant. Euh, par la suite, comme ça, on est sûr qu'on aura tout le monde. Je sais que des fois, les gens ont plusieurs adresses, mais voilà, comme ça, au pire, c'est pas grave, ça se croise. Mais c'est là-dessus que vous pourrez vous rendre si euh, vous souhaitez euh, recevoir des informations euh, pour la suite euh, en termes de ressources, etc. Donc, euh, n'oubliez pas de vous inscrire là-dessus. Ce sera plus simple pour moi pour euh, vous renvoyer les contenus. Et euh, très prochainement, donc euh, le temps que... On synthétise un peu tout. En fait, dans la partie ressources éducatives euh, d'Open Education, le premier, euh, euh, les premiers contenus vont en fait être ces conférences qui vont être disponibles euh, en rediffusion et euh, les différents liens euh, qui vous ont été donnés qui vous seront donnés dans les conférences euh, sur lesquels on va travailler en fait, pour les remettre euh, en forme euh, ce sera une sorte de petite bibliothèque en ligne où vous retrouverez donc les conférences, les liens qui ont été partagés pour les conférences et par la suite, bah, euh, l'idée c'est que euh, chacun puisse y contribuer pour avoir justement euh, une ressource partagée. Voilà, bah, donc euh, je vous quitte pour retourner un peu en gros en régie. Euh, je repasse la parole à Périne et je vous souhaite euh, donc d'excellentes conférences. Merci à tous. Eh ben, merci, je crois que euh, on est arrivé au bout. On laisse trois minutes pour que tout le monde puisse aller euh, se connecter aux conférences suivantes. Donc, les conférences euh, immédiatement, c'est des ressources éducatives libres dans des formations labellisées. Euh, L'intelligence artificielle au service euh, des ressources éducatives libres. Et puis, euh, les technologies immersives et les ressources éducatives libres. Euh, avec cette thématique intéressante toujours, de ne pas seulement ouvrir des contenus pédagogiques, mais aussi des méthodes pour accélérer en fait les, les améliorations. Euh, et je vous remercie tous, bonne journée, et vous avez déjà été très nombreux ce matin, et vous pourrez tout aller revoir, puisque maintenant les sessions vont être en parallèle. Au revoir, et peut-être à tout à l'heure dans la cuisine.